Donc Je m'appelle Alexis Tivoli, j'ai 26 ans, euh, j'ai tourné une centaine de vidéos pour une dizaine de productions, majoritairement en France mais un peu également en Espagne et en République Tchèque. Euh, j'ai tourné seulement du porno gay euh, jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai envie de tourner aussi un peu de porno hétéro, de porno bi, enfin voilà, porno un peu différent. Euh, voilà, j'ai réalisé récemment un, un, une vidéo tuto avec euh, Hugo Eller qui euh, ont participé également au SNAP. Où j'explique en, euh, en quoi consiste le métier d'acteur porno, comment on se construit les contrats et à quoi on peut s'attendre, euh, voilà dans les grandes lignes. C'est la deuxième fois que je viens donc au Snap. J'étais venu donc il y a à peu près un an ou en novembre, euh, avec rien à présenter l'année dernière et beaucoup de stress et beaucoup d'appréhension. Ça s'était très bien passé. J'étais entouré de deux actrices. Une était aussi réalisatrice, l'autre était plus performeuse. Donc euh, une approche très constructive parce qu'on n'a pas eu tout le même métier. Et, euh, et des approches forcément très différentes. Là aujourd'hui donc j'avais euh, fait en sorte de construire le court-métrage pour qu'il soit diffusé aujourd'hui. Et donc je présente ce court-métrage euh, suite à un constat que je m'étais fait justement il y a un an sur le manque d'informations qu'ont les gens vis-à-vis -vis du porno, des conditions de travail, des rémunérations, des cachets. Et, euh, et voilà je voulais le présenter aujourd'hui avec un petit, euh, un petit point de vue artistique un peu sympa et un peu différent et des façons de filmer. Euh, voilà, c'est rigolote. Euh, et c'est la seule chose que je présente cette année. Et voilà dans les grandes lignes. Euh, du coup, en voulant faire la vidéo, j'avais deux envies, deux approches vraiment différentes. Je voulais à la fois faire quelque chose destiné à YouTube de très ludique, d'un peu fun et, euh, et de très marketing, que beaucoup de gens auraient vu. Ou je voulais faire quelque chose de plus institutionnel et de plus, plus très haut de sexe, de plus engagé, avec euh, voilà, une, une vraie vision derrière. Donc j'ai opté pour la deuxième option plutôt. Euh, il manque peut-être, je trouve que ma voix est très monotone et c'est une remarque que je vais faire plein de fois quand je regarde cette vidéo. Et voilà, je trouve que ça enlève un peu de charme à la vidéo. Mais à part ça, je trouve qu'elle est bien et qu'on apprend des choses. Alors, donc les deux réalisateurs sont Hugo et Laure. On l'a tourné à Paris il y a deux mois. On a tourné sur une journée entière qui était très éprouvante. Euh, le texte, je les préparants d'abord, on fait des va et via mail pendant, pendant un mois pour vraiment arriver à quelque chose qui a à la fois été était discible et euh, qui parlait à tout le monde. Et, euh, parce que j'ai tendance à écrire à parler de façon très lourde et, et, et, voilà, et pas forcément euh, audible de tous. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et on a très bien fonctionné ensemble. Et, euh, et voilà, et tous les figurants que j'ai voulu faire venir sur le tournage, toutes les personnes à qui j'ai demandé de l'aide, notamment pour toute la partie du travail que je connaissais peu, euh, m'ont fourni une, une aide et euh, donc merci à eux. Et, euh, et voilà, je L'une des parties que je regarde dans mon travail tous les jours c'est de ne pas avoir d'engagement militant plus, plus présent parce que je ne sais pas comment l'agencer et, euh, et c'est un gros manque de temps parce que j'ai un travail à côté qui me prend, qui me prend beaucoup de temps et d'énergie et, euh, et je me dis que voilà, c'est un, un peu ma façon d'avoir un engagement militant et de rendre un peu à, à la cause avec un grand C. Et voilà, je pense que j'en ai parlé rapidement lors de la table ronde, euh, il y a eu la question de la solitude qui a été abordée. Alors, j'avais cette formule qui est complètement idiote, qui est « je suis au sommet mais seul », ce qui n'est pas du tout le cas, je ne me consacre pas au sommet, heureusement. Mais, euh, mais voilà, je... Les gens ont souvent une approche biaisée quand ils s'approchent d'un acteur ou d'une actrice porno parce qu'ils voient le fantasme ou la personne publique avant de voir la personne derrière, et je pense que c'est dommage. Et, euh, et je trouve que ça rappelle la réalité, et... On enlève peut-être beaucoup au fantasme en fait, de l'acteur porno et... Euh, et je ne sais pas si c'est bénéfique ou pas, mais, euh, mais au moins les gens comprennent que on ne fait pas l'amour à la personne, ce que je trouve il y a encore pas beaucoup de personnes qui me disent mais comment tu fais l'amour devant une caméra Je dis mais entre faire l'amour et tourner un porno c'est le jour à la nuit. Euh, on ne baisse pas non plus parce que c'est pas tout en fun, euh, mais on performe vraiment et parfois bah, c'est une double PD avec euh, avec deux bars à la h à 8h du mat et personne au va comme on dirait euh, on irait ranger des rayons à franprix quoi donc euh, donc c'est pas toujours euh, ouais, c'est pas toujours la joie et parfois on est aussi de grands moments où il y a une belle énergie et où on travaille avec des gens qu'on adore donc euh, donc voilà, je voulais que les gens puissent voir ça. Et, euh, et aussi une question qui est primordiale, c'est la question des, des cachets et de et voilà, la question financière. Et euh, Lisa était assez hallucinée quand je lui dis que bah, maintenant la base d'un cachet dans le port d'Oké, c'est 120 euros. Alors que pour elle, c'est envisageable vu qu'elle a tourné aux Etats-Unis, et elle a une carrière qui est qui établie depuis 15 ans. Donc, euh, donc voilà, de comparer les points de vue et d'avoir euh, cet échange avec eux, c'était vraiment bénéfique. Et je pense que ça a appris aux gens qui ont participé à la table ronde. Alors. Je, après des années de, de, de pratique du sexe, je suis venu à la conclusion que dans mon cas, en tout cas, c'était devenu un outil et qu'on mettait ce qu'on voulait derrière, c'est-à-dire que j'utilise cet outil-là pour faire l'amour à, à mon chéri, ça se passe bien et j'ai mis d'intensité derrière qui est importante. Parfois juste parce que c'est parce que de l'hygiène et des besoins primitifs et, et voilà. Et parfois aussi, j'utilise l'utilise comme, voilà, comme petit travail et je mets l'intonation que je veux derrière, je mets la puissance que je veux derrière, je mets le jeu que je veux derrière, je mets parfois une grosse distance parce que c'est parce que ta deuxième scène de la journée, que tu es levé depuis 8h, qu'il est 22h, qu'il y des soucis de direction, qu'on n'en peut plus, mais, euh, mais voilà, il y a cette distance qui est prise, heureusement, parce que sinon ça peut être très violent, parce qu'on touche à l'intime. Et si jamais il n'y a pas, pour moi, cette, euh, ce, ce recul qui est pris par l'acteur, je pense qu'on peut se le prendre en pleine face et se dire euh, quelque chose que d'habitude je partage en l'intimité, là ça se passe à quelqu'un que je n'apprécie pas, dans des mauvaises conditions, et voilà, il faut avoir ce cette distance qui est nécessaire, qui est vitale et qui est, qui est saine, je pense, par rapport à, à la scène. On en parlait justement avec, euh, chez quelques-uns de mes amis qui sont venus en bas, et on parlait justement en France où on a beaucoup de mal avec l'idée de communauté. Euh, on met souvent plein de connotations négatives derrière, on considère que c'est une exclusion, alors qu'on se regroupe entre personnes trop similaires et qu'il n'y a pas d'échange. Je pense que c'est tout le contraire, je pense que c'est un événement qui a, qui a une utilité primordiale et cruciale. Euh, et on a tous des parcours différents, de Lisa jusqu'à, euh, j'ai son prénom, l'autre fille qui était avec moi, qui, euh, qui voilà, a été dominatrice, qui est escorte également. Et, euh, et je pense qu'on se construit en tant que travailleur de sexe, on se construit en tant que personne et en tant que, que personne plus ou moins engagée dans cette grande cause, euh, en comparant nos profils, en comparant nos expériences et, en, et voilà, en apprenant les uns des autres. Et je pense que c'est vital d'avoir ce genre d'éléments. Et aussi pour les personnes qui sont totalement hors de ces milieux-là, de d'avoir un, une, une visibilité, une compréhension et, euh, et peut-être une empathie aussi, Alors une empathie voilà je, je fais comme un ce travail là en tout cas du porno à côté de mon mon autre travail où je travaille dans la nuit qui est aussi très très demandeur euh, on fait comme un travail génial genre on s'en va en, en l'air on est payé genre il y a pire que ça mais euh, mais voilà aussi une forme d'empathie sur euh, sur voilà le, le, le la dimension humaine qu'on met dedans et, euh, et parfois les problématiques qui sont derrière donc je pense que c'est un, un, un événement vital euh, grand débat euh, sur les luttes TDS, un objet ou une archive Bonne question. Euh, rien de physique, bizarrement. Et je m'en veux de ne pas trouver à l'instant T. Euh, mais je pense que c'est ça la beauté de la lutte, c'est les avancées au quotidien. C'est des choses qui parfois sont très comme... enfin Moi, ce qui m'a marqué le plus, puisque j'essaie de suivre dans les échanges de mails, dans... dans ce que je vois passer comme information, c'est le fait d'avoir pu avoir une mutuelle pour certains travailleurs du sexe. De... Voilà, ce genre d'informations que je vois passer, c'est des avancées qui sont hallucinantes en fait, par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Euh... Le fait de mettre en place de l'autodéfense pour les travailleurs de sexe de rue, parce que c'est encore quelque chose qui est. On a beau se considérer comme travailleurs de sexe en tant qu'acteur porno, on est plus que privilégié parce qu'on choisit nos pratiques, on choisit nos partenaires et on choisit d'être dans un cocon, un microcosme qui est, qui est très sécurisé, ce qui n'est pas la chance de tout le monde. Et, et voilà, on a une violence. On n'a pas la violence qu'on concerne qu à travers du sexe, donc, euh, donc non, rien de physique et rien de, de matériel mais, euh, mais je pense plein de, de momentées sur le parcours qui, euh, qui me donnent envie de continuer. Alors je suis rien de très, euh, ça fait très fétichiste dit comme ça, mais j'ai une boîte de collection et de goodies de tout ce que j'ai fait en, en show et en tournage, donc euh, voilà, j'ai un petit coffret collector avec tous mes DVD, donc ça, je regarde ça avec euh, affection et euh, amusement. Euh, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup la musique, etc. Donc je suis en train de mettre en place plein de petits projets qui débutent tout doucement. Mais, euh, mais voilà, je crée beaucoup de... Là, pour une cérémonie, par n'y a pas longtemps, j'ai créé tout un costume avec un kimono, un corset, etc. C'est des choses que, que je veux garder et que je veux regarder à 60 ans en me disant bah, c'était fun, c'était rock'n'roll, j'étais là, les gens ont bien aimé. Et j'étais valorisé pour ça, donc... Alors, je pense que. Alors, sur les luttes TDS, j'ai je... une connaissance mineure. Je sais que c'est quelque chose d'assez récent et qu'à. Enfin, à Travers du Sexe, c'est un terme qui date de 80, d'une sociologue américaine dont j'ai oublié le nom. J'ai lu le bouquin de Thierry Chauffasseur depuis je suis plus ou moins calé. Mais, euh, mais voilà, je pense que ce qui manque beaucoup aujourd'hui, et c'est lié au fait qu'on n'ait pas de sentiment de communauté en France, c'est une conscience collective, une conscience. Euh, une conscience des luttes passées et hein, une volonté de s'engager et de se dire qu'en en fait il y a une culture gay, il y a une culture queer, il y a une culture lesbienne et que, euh, et que vouloir s'hétéronormer, c'est un confort que je comprends mais euh, il y a une église derrière dans notre communauté qui est tellement énorme et une beauté et, euh, et un exotisme et une folie qu'on qu doit valoriser à chaque instant et, et voilà je pense que quand on me demande à chaque fois qu'est-ce que tu voudrais dire de plus après tout ce que tu as dit dans ton entrevue je dis toujours, bah, ayant mémoire le passé, ayant mémoire tout ce qui s'est passé, les drag queens et, et les mecs en cuir qui se sont battus en 69, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu peux marcher dans la rue habillé de façon démente et, euh, et être qui tu es plus ou moins sereinement en France aujourd'hui. Donc, euh, voilà, Je pense que sur les luttes de TDS, c'est encore beaucoup de boulot. Je pense que chaque pays, la France notamment, avance très lentement. Mais euh, il mais faut essayer de positiver et continuer, continuer ses, ces combats-là et, euh, et voilà je pense que c'est en corrélation avec les droits des gays les, les droits LGBTQI en général donc, euh, donc on va rien de perdu et, et que l'avancement. Je pense que euh, pour tout ce qui a avancé politique, et avancé militante et avancé de droit c'est toujours un va-et-vient constant entre le politique et le sociétal et, et ce qui se passe dans les consciences et je pense que le SNAP a vraiment... Euh, c'est un Soft power, qui est évident, c'est vraiment bon. C'est une... le fait d'illustrer nos vies et d'illustrer nos combats à travers des projets concrets, un investissement que les gens voient, le temps qu'on peut y passer, les messages plus que pertinents qu'on a communiqués. Je pense que c'est parfois plus parlant pour beaucoup de gens qu'une manifestation, qui est un, qui est une expression que je reconnais, que je valorise, mais. Euh... Mais qui parfois est moins lisible qu'un qu festival tel que le Snap. Donc, je pense que les deux touchent deux publics très différents. Mais je pense que les deux, l'un intérêt et le Snap. Euh, alors, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe et qui en est le, le qui en est la genèse. Mais je pense que c'est vraiment un projet euh, un projet génial et qui peut toucher euh, qui peut toucher des personnes qui ne vont pas forcément penser au travail du sexe en général.